Comment faire pour que mes 10 euros servent à financer des projets qui ont du sens Avec WeDoGood, c'est possible. Et en plus, ça peut vous rapporter de l'argent. Super, mais comment ça marche C'est simple, vous investissez dans le projet qui vous correspond et s'il réussit, vous recevrez chaque trimestre une part de ses revenus. C'est comme si je devenais actionnaire Non, car le capital n'est pas partagé. Le porteur de projet reste le propriétaire. Alors, c'est comme du prêt Non plus. Car les versements dépendent des revenus du projet. Le retour de mon investissement dépend donc de la réussite du projet. Plus il gagne, et plus je gagne. Et donc plus tout le monde y gagne. C'est un travail d'équipe finalement. Exactement. Avec We do Good, vous avez intérêt à croire au projet jusqu'au bout. Génial Je commence par où Sur weDoGood.co, l'investissement participatif a un impact positif.